J'ai vraiment un intérêt en tant que lecteur depuis longtemps pour le roman d'espionnage. Euh, mais le roman d'espionnage classique, c'est quand même surtout le roman d'espionnage de la guerre froide. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de faire un roman d'espionnage qui ne se passe pas du tout à la guerre froide. Ça, c'était une des idées de départ, puisque bah, la guerre froide a été traitée, retraitée, en plus par, le, par les grands maîtres du roman d'espionnage. Donc l'idée, c'était d'aller chercher vraiment une autre période. Et la belle époque a cet avantage déjà d'être le l'époque où un certain nombre de fonctionnements qui sont devenus classiques ensuite dans les, les systèmes de renseignement se mettent en place. C'est-à-dire que c'est une époque où on a déjà des agents doubles, on a déjà euh, les, premiers, les premiers services à proprement parler de renseignements sur des gens avec des filatures, des surveillances, du fichage, etc. Et on a déjà des, des premiers exemples de pas de guerre froide, mais en tout cas vraiment de rivalité entre, euh, entre différents services. Donc le, La Belle Époque, c'était avant tout pour ça, parce que c'était une manière de mettre en place les, les lieux communs classiques du roman d'espionnage euh, dans une époque qui est moins habituelle. Ensuite, l'autre intérêt pour La Belle Époque à proprement parler, c'est le fait que c'est vraiment le... Donc Dans le livre en particulier, j'ai choisi vraiment la période qui vient juste avant la Première Guerre mondiale, parce que ça m'intéressait de, de mettre en scène cette époque-là, qui est complètement... Euh, détruite ensuite par, le, par les quatre années de guerre, et, euh, et justement de jouer avec le regard du lecteur, qui lui sait ce qui va arriver ensuite, et justement est face à, face à un monde qui va entièrement disparaître. Même les, en l'occurrence, même certaines des, des agences d'espionnage qui interviennent dans le livre disparaissent ensuite à, à courte échéance. Alors l'anarchisme m'intéressait depuis, euh, depuis longtemps, de manière, euh, de manière plus théorique, en fait. Euh, voilà, c'est un, un courant politique et philosophique qui, qui m'intéresse en lui-même. Euh, en 1914, effectivement, il est moribond, puisque le, la, grande période, la grande période anarchiste, on pourrait dire, c'est plutôt la fin du XIXe siècle. Mais il y a encore, en 1910-1914, certaines survivances qui m'intéressaient. La plus connue, c'est la bande d'abonnés. Euh, donc, Mes anarchistes sont un peu, pour certains, modelés, sur des personnages de la bande Abono. Et ce qui m'intéressait de ce point de vue-là, c'était que justement dans la bande Abono et dans les cercles anarchistes qui gravitaient autour, se posait la question de la violence politique, la question de la légitimité de la violence, la question du rapport à la loi, la question du terrorisme, etc. Et donc l'idée était justement de, de traiter cette, cette question-là en m'appuyant sur une époque où, même si ce n'est pas la grande période où la question se pose, la question est encore vivace pour quelque temps. Alors les, bon, les personnages, on peut les diviser à peu près en trois, en trois groupes. On a d'abord qui correspondent aux trois, aux trois fils, en tout cas narratifs, au début du roman. On a d'un côté euh, l'équipe des policiers, menée principalement par le commissaire Fabre, qui est un commissaire âgé, euh, proche de la retraite, qui, rêve, euh, qui ne pense plus qu'à la pêche à la ligne, qu'il va pouvoir pratiquer intensivement euh, quelques temps plus tard. Euh, L'idée avec lui était de mettre en scène un personnage euh, assez banal en fait, qui va être très rapidement dépassé par, dépassé par les événements et qui garde toujours, par rapport au, aux différents camps qui s'affrontent, une espèce de, de position euh, un peu externe. Pas de, pas de surplomb, mais voilà, il essaye de comprendre les motivations des différents personnages tout en restant étranger euh, à tout ce qui se passe. Euh, à côté, on a donc le, le personnage d'Eugène qui est un, un jeune journaliste euh, donc, oui, qui rêve de gloire et, qui, euh, et surtout qui s'identifie qui en, en rouletabille, c'est-à-dire qui s'identifie, euh, enfin qui se, qui se rêve en une grande figure de, de journaliste euh, détective, donc qui est quelque part entre, euh, entre la fiction et la réalité pour le coup, puisque c'est un... Ce, ce prototype du, du journaliste-détective, on le trouve beaucoup dans le, dans, le roman de, dans le roman feuilleton et dans le roman de policier de l'époque, mais il correspond aussi à une certaine réalité à cette époque-là, puisque les, beaucoup de journalistes, effectivement, s'improvisent détectives pour, pour, pour essayer de trouver des infos en premier, pour essayer de faire vendre. Donc l'idée avec lui était de jouer sur ce, cette espèce de, de frontière un peu floue, en l'occurrence, entre réalité et fiction, dans la reconstitution historique. Et, euh, et jouer avec ça au point où justement, il, euh, il est toujours lui par contre en décalage constant avec ce qu'il aimerait faire. C'est-à-dire que le, ce qu'il projette de faire, les différents plans qu'il met en place pour essayer de, de débrouiller le, le fil des événements, ne correspond jamais à ce qu'il fait, qu fait en fin de compte. Et enfin, on a les, les anarchistes. Les anarchistes qui sont, euh, qui sont six, alors là pour, pour les présenter vraiment très brièvement, euh, chacun correspond à un courant un peu distinct de l'anarchisme de, de ces années-là. On a un personnage qui est plus ou moins le chef de bande, qui est vraiment l'anarchiste classique, euh, qui rêve de révolution. On a un couple qui correspond plus à l'anarchisme individualiste, qui était assez à la mode à cette époque-là, et qui a, par rapport à la violence politique, vraiment un positionnement ambigu, un positionnement compliqué. On a un personnage qui est plus à la limite du hors-la-loi que vraiment de l'anarchiste, et ensuite on a... Euh, on a un nihiliste complet qui, qui, qui ne rêve que de destruction. Donc l'idée, c'était vraiment, en l'occurrence avec ce petit groupe-là, d'offrir un, un panel un peu, euh, un peu exhaustif, un peu complet des différentes, euh, des différents, euh, des différentes possibilités du, de l'anarchisme. En fait, le, disons que pour les, en tout cas pour, le, pour les personnages qui arrivent, à, à, qui, qui, qui survivent assez longtemps pour pouvoir se, se développer. Euh, Développer un point de vue un peu plus complexe sur ce qui se passe, l'idée était de les amener justement à dépasser un espèce de, de manichéisme de départ. Donc c'est effectivement en particulier le cas de Fabre qui, euh, qui tout, en restant, euh, tout en restant une figure du policier du début à la fin, a, a une conception de l'anarchisme et, et de la violence politique lui aussi qui évolue progressivement. L'idée était aussi justement de, c'est à ça que servait le, le fait de placer l'intrigue en 1914, l'idée était aussi de jouer sur le côté, euh, sur un côté complètement éclaté politiquement où, où justement pratiquement chaque personnage, en fin de compte, a son, à son propre but, à sa propre stratégie, à ses, propres, à ses propres objectifs, ce qui correspond globalement à la, à la situation géopolitique de l'Europe euh, en 1914. En fait, l'idée c'était de, de créer une sorte de, de chaos euh, dans tout ce groupe de personnages qui soit un peu un miroir du chaos qui, qui mène ensuite directement euh, l'été 1914 à la Grande Guerre. Et qui soit aussi un reflet en l'occurrence d'une conception qu'on peut avoir du, du monde contemporain. en fait Cette, cette conception complètement chaotique des choses où, où on ne peut plus tracer de limites claires en, en, entre les camps et on ne peut plus espérer même comprendre vraiment ce qui se passe. Euh, voilà, L'idée, c'était de, de tirer ce fil entre mon histoire fictive 1914-2020.